Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Axel Crevaux Pro. Qu'est-ce que vous allez trouver sur cette chaîne Vous allez trouver un petit peu mon histoire professionnelle à travers des différents stades des vidéos que j'ai réalisées. Si vous creusez un petit peu, vous allez trouver l'époque où je faisais des reportages, des clips vidéo professionnels pour les entreprises, principalement pour des hôtels. Vous allez trouver euh, des news, Les news c'est des capsules autour des nouvelles technologies que j'ai animées pendant quelques mois. Et puis, après, l'histoire m'a emmené vers autre chose. Et puis, dernièrement, vous allez trouver toutes les capsules que je partage autour de l'entreprise, de l'entrepreneur, de l'humain dans l'entreprise, d'où le nom de le, mon slogan que je, que je balade depuis quelques temps maintenant, parce que l'humain sera toujours au cœur de la réussite. C'est vraiment quelque chose qui m'anime, quelque chose en quel je, auquel je crois vraiment très fort. Et pourquoi j'ai décidé de laisser ça comme ça et de ne pas repartir vers une nouvelle chaîne YouTube Tout simplement parce que ça démontre aussi ce que je dis et ce que je partage dans mes lives, c'est que, avant de trouver sa voie, il y a des gens, ils trouvent leur voie tout de suite. Il y a, la plupart des gens essayent. Beaucoup de gens sont d'abord salariés, après sont entrepreneurs, il y a des gens qui sont entrepreneurs tout de suite, mais même quand on est entrepreneur tout de suite, c'est pas rare les gens qui essayent dans une direction, puis dans une autre, qui se plantent, qui recommencent, qui réessayent, etc. etc. Est-ce que c'est mal Absolument pas. Vous savez qu'il y a plein de gens qui ont essayé des tonnes de fois avant de trouver la réussite. Et je dis... Aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est de vous partager ma vision de l'entreprise, c'est de vous partager plein de, de tips, de conseils, d'astuces, euh, de choses que je lis, de choses que j'apprends, que j'entends. Mes lives sont vraiment euh, alimentés par des questions de mon équipe, des questions de, euh, que je lis, des choses que je, que je rencontre. Bref, peu importe. Mais je vous ai laissé ça comme ça, hein. Et si ça vous amuse d'aller jeter un oeil aux, aux, aux capsules des, des Techni news ça sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à jeter un oeil sur les, les clips publicitaires. Ça nous arrive encore d'en faire, donc c'est pas du tout un souci. Mais voilà l'explication de tout ce que vous allez trouver. Alors bien sûr, c'est classé en playlist, mais voilà ce que vous allez trouver sur la chaîne YouTube Axel Crevo Pro. J'espère que vous, ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à en parler autour de vous, à mettre des pouces, à mettre des commentaires sympas. Ça me fera vraiment plaisir. Et je vous dis à très très vite. Regardez, il y a plein de vidéos déjà, il y a plein de contenu. À bientôt. Bye bye.